Salut, je sais que ça fait ça fait quelques temps que vous m'écoutez, euh, vous commencez à mettre en pratique les conseils que je vous donne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer euh, l'importance du bâton de commandement. Le bâton de commandement, ok? Le bâton de commandement, c'est quoi? Donc, ceux qui sont les... Vous regardez souvent les films euh, des fées, des, des... Vous voyez, non? Il y a toujours quelqu'un qui une baguette magique. Si vous avez regardé Harry Potter, il y avait la baguette magique. Dans la Bible, il y a sa houlette et son bâton me rassure. Donc, il y a un bâton. Donc, vous savez que moi, je vous éduque toujours. Je vous montre les choses qu'on ne vous avait pas montré avant. Donc, euh, il y a plusieurs types. Il y a la canne. Bon, la canne, 90 cm. Il y a le bâton. Comme ça. Et ce bâton peut avoir plusieurs longueurs. Tu peux avoir un petit bâton voilà, vous voyez les deux bâtons sinon ils sont de taille différente regardez, un petit et un long non, le bâton si vous vous avez des bâtons qui sont normaux comme ça donc vous voyez ce bâton n'a pas d'animal dessus et euh, vous avez aussi des bâtons avec des animaux par exemple ça c'est le lion il euh, y en a avec euh, ceux qui ont peut-être l'esprit de l'eau il y a le, le il y a le, le poisson. Il y a plusieurs animaux. Donc, vous devez d'abord vous assurer que l'animal que vous regardez dans le bâton de commandement, que c'est votre animal, l'un de vos animaux protecteurs. Ou encore, les ancêtres de votre village avaient pour animaux protecteurs euh, les animaux qui, qui sont présentés dans ce bâton de commandement. Ok? Have a site euh, Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre... Le bâton et en ébène. Le bâton, il y en a un ébène en bois rouge. L'ébène, c'est un bâton, c'est un bois qui a des vertus spirituelles. C'est-à-dire, ça protège, ça éloigne les esprits mauvais. Euh, donc même si vous allez seulement sur Google, hein, vous tapez les vertus de l'ébène, vous allez voir tout ce dont je suis en train de vous parler là. Donc, euh, vous pouvez aussi en avoir en porte-clés. Vous pouvez en avoir. Euh, porte-clés, pourquoi Parce que partout où je pars, je peux avoir mon porte-clés sur moi. Vous voyez un peu, non ah, je sais qu'il y a des gens qui me, qui me demandent souvent euh, euh, euh, euh, à quoi ça sert et tout ça. C'est un bois. L'ébène, c'est un bois qui est généralement euh, noir. Voilà. Et euh, ça a des vertus. Voilà, voilà, voilà, voilà l'ébène. Donc, parfois, tu peux avoir ton ébène et euh, tu, tu prends l'ébène, mais ce n'est pas, euh, pas totalement noir. OK Ce n'est pas totalement noir. Donc, je vais vous dire ce que ça dit ici. C'est un symbole de puissance. Et de pureté, de protection et de chance, ça peut être utilisé par pour tous les types d'énergie. Et on le disait dans, dans l'antiquité pour chasser les mauvaises énergies. Ok, les bijoux d'ébène sont censés apporter courage, force et agilité. Vous allez voir, il y a des gens qui ont on les bijoux, c'est à dire, mais les, les les gourmettes ou encore, ils mettent sur leur cou. Donc, euh, les outils que je vends, ça c'est pour les gens qui sont vraiment conscients de la spiritualité. Ceux qui regardaient Didier Arafat, par exemple, vous voyez que Didier Arafat avait toujours un truc comme ça là sur son cou. Vous voyez un peu. L'idiot a raté avec quelque chose comme ça sur son dos. Donc, ça vous protège. Parce que quand vous marchez dans la journée, vous avez des gens partout qui cherchent à vous atteindre. Parfois, si vous voulez voyager avec, tu mettez dans votre sac de voyage. Donc, vous mettez là et puis ça vous protège. Quand vous tenez, vous vous, vous, vous recevez. Bon, avant d'envoyer mes bâtons, je les bénis, je les charge. Vous chargez aussi les vôtres, ok Si vous avez, si, si vous avez peut-être votre endroit spirituel. Euh, votre recueil à la maison, vous déposez là-bas. Vous pouvez aussi mettre la poudre Saint-Michel dessus et vous priez, vous mettez vos intentions là-dedans. Vous voyez un peu. Ok. Donc peut-être quelqu'un est malade. Euh, il y a même une, dans l'autre jour, elle me dit que le Saint-Esprit l'a inspiré, à, elle a pris le bâton de commandement pour tourner le remède avec, pour mettre sur elle. Euh, D'autres, peut-être tu, tu, peut tu sois un malade, tu mets sur la tête. Il y a un, un de, de mes fils spirituels, euh, quand il a reçu le bâton de commandement, euh, il a rêvé, il s'est vu en train de déposer. Il déposait la, la canne sur la tête des gens et les gens étaient guéris, exorcisés. Donc, euh, plus votre puissance, votre puissance, c'est-à-dire votre connaissance de ce que vous portez en vous, va s'ouvrir, votre puissance va monter. Et là, vous pourrez avoir plusieurs utilisations du, du, du, du bâton de commandement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a fait... Le bâton de commandement, ce pas pour les gens qui sont super, non. Et vous pouvez aussi avoir... Euh, des déco des, des, des comme ça, là. Donc, vous les bénissez avec le, le, la de Saint-Michel. Vous mettez ça sur votre bureau à la maison. OK? Ou vous décorez la maison avec. Ça protège des mauvaises énergies. Protégez votre environnement, s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui sont encore plus avancés, vous avez peut-être des choses comme ça. Vous avez aussi des bâtons comme ça. Vous voyez ça là-bas. Donc, ça dépend vraiment de votre niveau de spiritualité. Mais euh, ça ne peut vous faire que du bien. Surtout, quand vous recevez chargé de votre énergie positive, ok, euh, si vous avez ça porte en porte-clé j'en ai aussi en porte-clé vous donnez, vous bénissez, vous donnez à vos enfants comme ça, et quand ils vont partout, ils portent ça sur eux ok, j'espère que maintenant vous connaissez tout ce que vous allez savoir, souscrivez à ma chaîne je vous en prie donnez-moi des likes, partagez avec quelqu'un ça peut aider la personne, ok, peut-être il y a des gens qui ont ça chez eux mais ils ne savent pas comment utiliser voilà, ok, je vous remercie à la prochaine